Pour toi, fabriquer. fabriquer, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir, ça veut dire créer à partir d'un matériau et d'une idée. Qu'est-ce que signifie pour toi le do it yourself ou le fais-le toi-même euh, IKEA. <rire> pour moi, ça signifie IKEA, ça veut dire que ben, en le faisant soi-même, d'abord, on apprend, on apprend, on prend, on prend le contrôle. Euh, on est moins bête, hein. on est moins consommateur, et puis, euh, et puis euh, ben, au, au, à la fin de la journée, ben, c'est bon pour tout le monde. Et ma dernière question, oui? très simple qu'a signifie la créativité pour toi La créativité, c'est la vie. C'est la vie, c'est euh, la créativité, ben oui, c'est euh, avoir l'esprit allumé, euh, avoir envie de rêver, puis de, de vivre ses rêves, de, de, de pousser ses rêves dans la réalité. Petite réponse rapide. Fabriquer, qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, je... Fabriquer, bah, produire, produire concrètement un bien, un service, produire, pas un service, un bien en fait, mm -hmm. fabriquer. Euh, produire. Qu'est-ce que signifie pour vous le do it yourself, c'est-à-dire le fais-le toi-même Ben, user de ma propre imagination, puis recycler, puis de voir un peu tout ce que j'ai juste sur une table, puis faire avec ce que j'ai, puis faire par moi-même pour répondre à mon besoin. La créativité, qu'est-ce que ça signifie pour vous Qu'est-ce que ça représente Ben, ben peut-être comme je disais tout à l'heure, c'est enfin, sortir un peu de, de, de, des terrains battus, sortir de notre zone de confort pour innover, créer quelque chose de nouveau. Et, et voilà. Qu'est-ce que ça a comme, comme impact d'après vous, la créativité, qu'est-ce que ça fait ben, Une valeur ça... ajoutée, aller ouais. plus loin. Que signifie fabriquer pour toi C'est mettre à la lumière des idées, en fait. Qu'est-ce que signifie le do-it-yourself DIY, le fait de toi-même ben, En fait, je vois ça un peu comme les open source, c'est un partage d'idées pour que tout le monde puisse se débrouiller à euh, fabriquer des choses. Et que signifie la créativité pour toi la créativité, c'est, euh, je pense, c'est un mode d'adaptation. C'est quoi un mode d'adaptation pour toi? Aussi? Ben, un mode d'adaptation, dans le fond, être créatif, ça nous euh, ça amène à trouver des nouvelles solutions, à des nouvelles problématiques. Donc, la créativité, c'est pas juste au niveau de l'art, je pense que c'est vraiment la créativité utile également. Euh. Donc, trois petites questions. La première, que signifie fabriquer pour toi? Fabriquer pour moi, c'est de, de, de passer des idées à, à, à la matérialisation de ces idées-là, ouais. de, de rendre tangibles finalement les idées, de les rendre visibles, de les rendre, de les rendre concrètes euh, au niveau matériel dans le monde. Euh, Qu'est-ce que signifie le do it yourself pour toi Ça signifie ne pas être dépendant des autres pour s'approprier, pour, pour s'approprier euh, quelque chose, ça peut être matériel ou non, là, mais ça veut dire de, de de, de le faire, simplement, au lieu d'attendre que d'autres euh, t'amènent oui. les solutions. <rire> Parfait. Que signifie la créativité pour toi? La créativité pour moi, c'est de c'est d'être capable d'imaginer autre chose, d'être capable d'aller dans l'inconnu, puis être capable d'en euh, faire quelque chose de structuré, de, de l'illustrer, de, de le montrer de, de quelque façon que ce soit. Mais pour moi, c'est ça la, la créativité. Que signifie fabriquer pour toi? Fabriquer, oh là là, beaucoup de choses. Et la, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est quelque chose de très concret. Je ne sais pas, moi, ça peut être même cuisiner, fabriquer, euh, fabriquer des objets, fabriquer de la nourriture, un jardin ou quelque chose comme ça, mais je pense que si on extrapole un petit peu plus, ça peut être, euh, ça peut aller jusque dans la gestion de projet, quelque chose de plus... Ce que j'entends par là, ça serait des idées, fabriquer des idées peut-être? Oui. Deuxième question pour toi, qu'est-ce que signifie le « do it yourself » pour toi, le « fais-le toi-même »? C'est comme euh, une recette ou quand je pense à, à la couture, un patron, ce qui, euh, des directives qui vont nous permettre de, euh, de faire progresser nos idées, nos projets, euh, ça va être juste comme euh, un minimum nécessaire euh, d'instruction pour nous amener à… À ce qu'on qu veut. Qu'est-ce qui est que la créativité pour toi? Ça va beaucoup avec l'expression, soit personnelle ou collective. De, de, l'expression, ça peut être soit, soit avec des, des sentiments ou créer quelque chose de nouveau qui va soit juste euh, divertir ou euh, qui va. Ça peut être, ça peut être une, une façon de s'exprimer qui va aussi servir à une communauté. Donc, c'est très, très, très vague. Eh bien, je veux dire, c'est très, très large, mais c'est très, très euh, porteur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi fabriquer? Oh mon Dieu, c'est de la création euh, entièrement. Fabriquer, ça part à partir de ta petite étincelle à toi-même, et puis euh, tu crées des choses, et euh, ça laisse libre cours à ton imagination. Fabriquer, c'est que tu te sens en train d'être, de créer. C'est extraordinaire, c'est nécessaire, je sais quoi, pour un être humain de pouvoir fabriquer. Il me semble que c'est un bon euh, accomplissement. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi le do it yourself ou le fais-le par toi-même? C'est le prolongement de toi-même, tu sais, on est de passage à terre, je veux dire, on, on est tous différents. Hein? Pour donner une image claire, le petit permétozoïde qui réussi à se rendre jusqu'au bout, je me dis « Bon, bien, écoute, euh, aussi bien, euh, tant qu'on est là, faire une différence pendant qu'on y est, on va arriver à la ligne d'arrivée de toute façon. Il y a une ligne de départ, on est. Il y a une ligne d'arrivée, euh, c'est la fin. On ne sait pas ce qui arrive après, mais entre ça, c'est le fun, je pense, de pouvoir euh, s'exprimer puis euh, de faire des choses euh, différentes. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que c'est la créativité pour toi C'est ta petite étincelle. Là. Tu sais, quand on veut entendre les gens rire, on veut qu'ils soient eux-mêmes. On veut pas qu'ils soient dans un moule. On veut savoir qui ils sont vraiment. Ben, la créativité, je pense que ça donne pas mal euh, ce, cette chance là de pouvoir euh, t'exprimer. Puis, euh, on revient à savoir vraiment qui sont les gens. Dans le fin fond de leur cœur, qui ils sont vraiment, leurs couleurs, leur essence, tout ça. Là. Ça ressemble à ça pour moi, la créativité. Ce que signifie fabriquer pour toi? Fabriquer, bien, en fait, euh, c'est créer, c'est euh, inventer, euh, euh, assembler, euh, c'est la création, quoi. Qu'est-ce que signifie le « do it yourself » pour toi? Fais-le toi-même. C'est un peu la même chose. C'est euh, encore euh, créer. Euh, par exemple, si j'ai envie euh, d'un certain objet, euh, au lieu d'aller l'acheter, ben, je, je le dessine, je le fais moi-même. Donc, euh, c'est pas mal ça. Dernière question. Que signifie la créativité pour toi? C'est plus difficile à définir. Hein? Euh, ben, la créativité, en fait, euh, dans le fond, c'est tout ce qui caractérise quelqu'un, je dirais. Euh, c'est d'être soi, d'aller chercher l'inspiration, puis de... de faire quelque chose avec ça, sortir ce qu'on est dans le fond. C'est matérialiser notre personnalité, je dirais. Qu'est-ce que signifie fabriquer pour toi? fabriquer. Fabriquer, euh, ben, créer, euh, imaginer, transformer, euh, récupérer beaucoup aussi. Euh, moi, quand je fabrique, euh, j'utilise beaucoup de matériaux euh, récupérés. Puis, euh, ben, c'est ce qu'on veut promouvoir ici aussi, euh, le, le réemploi de matériaux qui seraient normalement euh, jetés, ou du moins dormants dans un coin. C'est donner, donner une vie un peu à des, à des choses qui ne euh, servent plus, une nouvelle vie. Euh, c'est beaucoup d'invention, mm -hmm. c'est ça. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce que signifie le « do it yourself », c'est-à-dire le « fais-le toi-même oh, » ben ça. <rire> ça, pour moi, c'est un mode de vie, écoute, c'est l'empowerment, c'est se donner confiance, c'est se donner le, le droit et la possibilité d'inventer sa vie un peu, de, de, ça, de moins être un, juste un consommateur, uh -huh. puis d'être passif, puis de devenir actif et engagé euh, dans, dans notre propre vie, puis ça permet de créer un mode de vie qui est plus, plus stimulant, plus valorisant, puis qui coûte moins cher. Puis qui est moins lourd sur la conscience parce qu'on sent qu'on on est moins euh, notre, notre coût euh, sur l'environnement, puis mm -hmm. euh, notre, notre coût monétaire pour vivre, finalement, pour avoir les choses dont on a besoin, euh, que ce soit euh, de, de produire des vêtements, de produire même nos légumes, euh, dans notre cour, dans notre jardin. Euh, c'est très gratifiant, avoir la, les mains dans la matière. Puis, euh, Do it yourself. Oui, c'est <rire> ça. OK. Et alors. Euh, à travers tout ça, donc la créativité, maintenant le concept de créativité par rapport à ce qu'on a dit, fabriquer, c'est une chose, ouais. do it yourself, c'est une autre, la okay. créativité, comment tu la ben, situes? Une chose que je trouve très importante à dire à propos de la créativité, c'est que ce n'est pas le propre des artistes seulement, des, de certains experts, au contraire, c'est euh, vraiment euh, tout le monde est créateur, euh, les, les enfants, les adultes, les aînés... Euh, les, les, les pauvres, les riches, euh, tout, toutes les nationalités, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement humain. De, tout le monde a un potentiel créateur. Euh, puis puis c'est très important pour moi, dans ce lieu-ci, puis j'espère dans plein de lieux aussi, dont évidemment les Fab Labs, euh, de donner accès, de donner des, des endroits, des plateformes pour que les gens développent ça, la créativité, euh, qui est dans le fond l'expression de notre humanité. Dans le fond, c'est nos mains qui parlent, c'est notre âme qui parle, c'est... L'expression, puis ben c'est ça, justement. C'est donner vie à ces idées, parce que souvent on reste au niveau de l'idée, puis je trouve que la créativité, c'est la petite étincelle de plus qui permet de peut-être les réaliser.